Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai choisi de me mettre dans une tenue chill, euh, donc je suis en petite combinaison de Suli. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut qu'on parle d'un sujet qui a été assez difficile pour moi à aborder jusqu'à présent. On va parler de mon voyage au Japon et de pourquoi ça a été un cauchemar. À chaque fois que les gens me demandent « Oh comment ça s'est passé ?» et tout, les gens s'attendent à ce que je leur dise que c'est génial, que j'ai passé un moment merveilleux. Et en fait le problème c'est que pas du tout, au contraire. Avant de commencer, deux ou trois petites choses. La première c'est que je sais que j'ai la chance de pouvoir me rendre dans ce pays, j'ai la chance de pouvoir voyager, de partir et de vous emmener avec moi. Donc je me plains pas de tout ça, je me rends compte de la chance que j'ai. La deuxième euh, c'est qu'il faut savoir que les choses qui me sont arrivées, c'est vraiment les galères de la Tata Pixie, ça aurait pu m'arriver dans n'importe quel pays. C'est absolument pas le fait que je sois au Japon qui ait provoqué ça. C'est aussi dû au fait que je sois toute seule, puisque forcément, bah, quand vous êtes toute seule, vous pouvez pas vous reposer sur quelqu'un. Donc c'est assez compliqué à gérer. J'avais déjà eu le problème la première fois que je suis partie aux États-Unis. C'était en 2014 et ça avait été un séjour cauchemardesque également. J'étais restée 24 heures, c'était pour le boulot et il m'est arrivé que des galères, la veille au soir j'ai perdu un membre très très proche de ma famille, le lendemain euh, du coup je devais avoir un vol direct jusqu'à Los Angeles et en fait j'ai pris trois vols au lieu d'un, euh, c'était mon premier voyage à l'étranger donc j'étais hyper stressée, ça avait pris un temps monstrueux à la douane, j'avais été malade sur le vol du coup je m'étais vomi dessus, ils ont perdu mon bagage ce qui fait que pendant les 24 heures j'ai dû garder les mêmes vêtements qui étaient pleins de vomi, enfin, ça a été une horreur, et ils ont mis trois mois à retrouver ma valise, elle était à l'hôtel pendant que j'étais déjà de retour en France donc bref. Un séjour vraiment cauchemardesque et à l'époque j'avais personne avec moi j'étais encore une fois seule et du coup mon anglais s'était complètement bloqué mais là je crois qu'on a battu des records donc je vais vous expliquer pourquoi et en fait je fais pas cette vidéo uniquement pour me plaindre je la fais aussi parce que dans certains cas ce que je vais vous raconter va peut-être pouvoir vous aider si vous vous retrouvez dans une situation similaire il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées qui sont imprévisibles clairement vous ne pouvez pas vous imaginer avoir ça en allant dans un pays mais bon si je peux aider et eh bien écoutez je suis là pour ça j'essaie de structurer mes galères en différents chapitres alors le premier problème il s'est passé dès mon arrivée sur <rire> le territoire japonais puisque euh, il faut savoir que vous avez besoin d'énormément d'espèces euh, sur place la carte bleue n'est pas acceptée dans pas mal d'endroits alors c'est le cas à disney mais bon il n'y a pas de distributeur ni quoi que ce soit donc Soyez préparés, vous avez besoin d'espèces. Et donc, la première chose que j'ai dû faire en arrivant, c'est retirer de l'espèce, puisqu'il m'en fallait pour acheter une carte de transport pour touristes. Les devises japonaises ne sont pas du tout euh, les mêmes qu'en France. Il y a beaucoup plus de zéros, et du coup, on s'y perd facilement. Et j'avais pas compris exactement la somme que la personne m'avait demandé. Au lieu de retirer 100 euros, j'ai retiré 1000 euros. Ce qui fait déjà très mal. Ça faisait déjà une bonne partie du budget que j'avais retiré en liquide. Donc, premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien faire gaffe à connaître les devises, à connaître combien vous retirez et combien les choses vont vous coûter sur place sinon vous allez vous faire avoir d'ailleurs en parlant de tout ça il faut savoir qu'avant de partir j'avais pris mes dispositions à la banque j'avais mis une option internationale sur ma carte je crois que c'était 2 ou 3 euros de mémoire euh, pour pouvoir avoir un nombre euh, de paiements illimité avec ma carte et j'avais quatre retraits d'argent gratuit donc sans frais et euh, j'avais également demandé à euh, augmenter mon plafond de retrait puisque bah, je savais que sur place j'allais avoir besoin d'argent et du coup la banque m'avait proposé de pouvoir retirer jusqu'à 5 Euros. Je m'étais dit, bon ça va, je suis large, au moins s'il y a le moindre pépin, j'ai de quoi retirer sur place. Donc je pars, l'esprit tranquille et tout. Et un soir, je me retrouve, c'était à Ikebukuro, il me semble, dans le quartier d'Ikebukuro. Et euh, je voulais manger et euh, rentrer à l'hôtel et j'avais plus un centime d'espèce sur moi et donc je vais pour retirer de l'argent à la borne et j'y arrive pas. Donc j'essaye une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça ne se retire toujours pas, je n'ai toujours pas d'argent. Il se trouve que j'ai eu la chance pendant tout mon séjour de me retrouver avec une membre de la Pixie Army. Nini si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là, qui m'a dépanné dans pas mal de galères et qui donc du coup était avec moi et a retiré de l'argent euh, en espèces pour que j'en ai... Pour, euh, pour mon séjour. Et en fait, le truc le plus stressant dans tout ça, ma dernière nuit d'hôtel, celle au Tokyo Disneyland Hotel que vous avez pu voir euh, dans ma petite vidéo, et j'espère que vous l'avez vu parce que cette vidéo, franchement, euh, des étoiles plein les yeux. En fait, ma dernière nuit n'était pas payée. <rire> donc, j'étais en stress. J'avais les pétoches. Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire si je ne peux pas payer ma dernière nuit Mes paiements en carte bleue passaient, mais je ne savais pas jusqu'à quand, je ne savais pas jusqu'où allait mon plafond. Donc, j'étais pas bien. Mon chéri essaye de les appeler puisque bah, moi, je suis à l'étranger. Moi, j'essaye d'envoyer des mails, pas de réponse pas de réponse, pas de réponse. Il se trouve qu'en fait ce qui m'est arrivé c'est que c'est arrivé le, le week-end du 1er novembre donc ma banque avait en fait fermé, ils avaient décidé de faire le pont, donc c'était génial et je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas de numéro d'urgence d'ailleurs là dessus mais bon soit. Et en fait il se trouve que quand la banque a réouvert euh, mon banquier ne répondait toujours pas. C'est là que je me dis que j'ai vraiment de la chance de vous avoir la Pixie Army, c'est que j'ai partagé beaucoup de mes galères sur insta. Il y a une membre de la Pixie Army qui était banquière donc il y en a beaucoup qui étaient banquiers dans la Pixie Army qui m'ont donné des conseils et en fait il y en a une qui connaissait quelqu'un la caisse d'épargne puisque je suis à la caisse d'épargne et qui en fait a contacté mon banquier par l'intranet donc le réseau de l'entreprise et en fait c'est à ce moment là seulement qu'il a décidé de nous répondre <rire> Ce qui est quand même le monde à l'envers. Donc le mec ne s'est pas excusé un seul instant alors que moi je m'étais renseignée et que c'est la banque qui m'a dit que je pouvais retirer de l'argent. Et en fait il se trouve que les 5000 euros je pouvais les retirer mais en France. à part que je n'avais pas besoin de 5000 euros, j'avais besoin de yens monsieur. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc, le premier conseil que je peux vous donner dans ce cas-ci c'est de vous renseigner à la banque. Vraiment, faites attention à ne pas avoir d'incompétents comme moi. Il y a beaucoup de membres de la communauté qui m'ont conseillé de souscrire à des banques en ligne et notamment à la carte N26 si vous voyagez beaucoup. Donc je ne l'ai pas encore testé donc je peux pas vous faire de retour mais euh, j'ai noté le, le nom très précieusement pour les prochains voyages et apparemment il n'y aurait aucun frais donc ça vaudrait quand même vachement le coup. Ma banque euh, d'incapable fini d'ailleurs je vais changer de banque m'a bien euh, débité les frais bancaires alors que j'avais pris l'option internationale et j'en ai eu pour 32 euros de frais bancaires sauf que là la Tata Pixie elle n'était pas contente donc je suis partie m'énerver auprès de mon banquier quand je suis revenue je vous le dis tout de suite, j'ai gagné le round donc ensuite le second point c'est les transports, alors il faut savoir que j'avais extrêmement peur du métro japonais parce que je n'ai pas du tout le sens de l'orientation et que j'avais entendu que c'était très compliqué moi du retour que je peux vous en faire c'est qu'honnêtement je trouve que c'est très très bien indiqué donc j'ai pris principalement le, le métro euh, local et franchement j'ai été très très surprise, apparemment ce serait en train d'être vraiment bien aménagé pour que les touristes pendant les JO ne se perdent pas mais en fait toutes les stations ont également un chiffre et une lettre et euh, quand vous regardez à chaque fois votre station de métro vous avez le nom de la station d'avant et le nom de la station d'après et en plus de ça vous avez quand vous faites les changements dans le métro euh, marquer le nombre de mètres qui vous reste à parcourir jusqu'à votre destination donc franchement à ce niveau là j'ai rien à dire c'est parfait le métro parisien devrait en prendre de la graine même mais il n'empêche que j'ai quand même eu tout un tas de soucis le premier ça a été pour payer les transports sur place donc comme je vous le disais j'ai pris une carte pour euh, les touristes qui vous permet du coup d'avoir le métro local donc qui est assez suffisant sauf qu'il y a certaines stations qui sont pas forcément desservies et du coup quand vous devez payer à la machine en fait il faut que vous connaissiez le prix de station à station pour savoir combien vous devez payer enfin E ce que je peux vous conseiller du coup c'est de vous rendre directement au guichet, vous lui montrer de quelle station à quelle station vous voulez aller et là vous payez directement parce que la machine pour nous touristes c'est pas possible, j'ai un sens de l'orientation qui est vraiment au niveau moins 150 et du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait bah, sur place je me suis perdue tous les jours il n'y a pas de nom de rue qui sont affichés donc déjà à ce niveau là pas de véritable repère et euh, moi même avec Google Maps j'y arrive pas, du coup tous les jours je perdais entre 45 minutes et 1 heure à la sortie des métros pour trouver l'endroit que je voulais aller visiter, ce qui fait que j'ai perdu la moitié de l'emploi du temps que je m'étais fait et pourtant vous me connaissez, hein, j'avais des cartes, j'avais des emplois du temps donc je vous conseille Maps et je vous conseille surtout le Pocket Wifi une petite boîte, un petit boîtier qui vous permet d'avoir internet partout où vous êtes ça marche aussi sur l'ordinateur et franchement c'est vital déjà ça vous permet de contacter vos proches via WhatsApp ou d'autres applications de ce style euh, ça vous permet de vous repérer dans les rues et il faut savoir qu'il y a très très peu de wifi au Japon en tout cas à Tokyo le réseau dans les transports est génial mais vraiment au niveau wifi c'est la catastrophe à l'aéroport il y a marqué wifi gratuit sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé ça n'a pas marché correctement et euh, j'ai eu un or forfait de moins 60 euros <rire> donc j'étais ravie pour une Vraiment pour une minute, juste le temps de mettre sur Facebook et de marquer que j'étais bien arrivée pour mes proches. Puisque je crois que c'est euh, 10 euros le MO, quelque chose comme ça sur le forfait free international. Et donc du coup, comme je vous le disais, chaque jour je me perdais. Donc c'était très très compliqué. Et il euh, y a une journée où j'ai particulièrement craqué. C'est le jour où j'avais prévu d'aller voir l'horloge Ghibli ou J'ai pas réussi à avoir de place pour le musée et j'étais très triste et en fait du coup je voulais, comme le com de compensation, aller voir l'horloge. C'est une horloge qui se situe dans un quartier qui est complètement paumé, vers Ginza et en fait elle s'anime toutes les 3 heures et vous avez toutes les 3 heures du coup des personnages qui s'animent pendant quelques minutes et il y a une animation sur l'horloge J'avais pris mes dispositions, je suis sortie 45 minutes en avance du métro L'endroit était à 5 minutes Je suis arrivée à 15h03 <rire> C'était à 15h Je vous dis pas je me suis mise à pleurer mais à pleurer, les nerfs ont complètement lâché en fait, ça a été comme ça tout du long en fait, c'était une suite de déceptions, d'accumulations de choses qui se passaient, qui me rendaient de plus en plus triste, et je vous avoue qu'à ce moment là j'ai pété les plombs <rire> j'en pouvais plus, après il s'est mis à pleuvoir j'étais complètement trempée je pleurais, enfin grosse ambiance d'ailleurs autre petite chose que je peux vous dire euh, si vous prévoyez partir au Japon le Japon c'est le pays du soleil levant et c'est pas pour rien, le soleil se lève très tôt mais se couche également très tôt, à 4h30 il faisait et nuit noire et du coup il y a beaucoup de choses qui ferment assez tôt je pense notamment au temple donc ne vous faites pas avoir comme moi euh, en vous rendant au temple à 4h30 en vous disant que bon c'est tôt et que vous allez avoir du temps parce que sur google les horaires sont à 18h mais en fait non il y a pas mal d'endroits de, qui s'adaptent au coucher du soleil donc ne vous faites pas avoir, au contraire il vaut mieux se lever très tôt au japon pour en faire des activités parce que le soir, euh... si vous avez regardé ma vidéo sur le fait de voyager seul je vous en parlais, je vous parlais de toutes mes craintes avant de partir au japon et en fait elles se sont toutes réalisées sauf le séisme, j'ai eu de la chance mais à part ça tout s'est réalisé donc je savais qu'au niveau de la nourriture ça allait être compliqué mais alors pas à ce point là le premier jour du coup quand je suis arrivée et que j'ai vu Nini et son chéri j'étais rassurée parce que j'ai vu qu'il y avait des pizzerias, il y avait des KFC, des McDo et tout à part que ça c'était quand j'étais accompagnée parce que toute seule j'ai jamais réussi à trouver un seul restaurant donc ce que je faisais c'est que je mangeais beaucoup au petit déjeuner puisque j'avais choisi sur Tokyo un petit déj américain français donc je me gavais de bacon et de croissants et de toast et en fait je mangeais pas de la journée parce que j'arrivais ni à trouver de quoi manger le midi ni le soir puisque je mange rien de japonais j'avançais le ventre vide c'était... J'avais l'impression de vivre Koh Lanta, c'était ouf Une journée en particulier dont je me souviens, c'était le jour de l'anniversaire de l'empereur, donc c'était le 3 novembre, une journée avant que je parte de Tokyo. Et j'avais décidé d'aller faire les grands temples, j'avais prévu de faire le parc du Ueno, etc. Et donc je fais le parc du Ueno, tout se passe très bien. Euh, je fais le temple du Meiji-Jingu, je mourais de faim après, c'est-à-dire que j'avais marché plus de 3 heures, enfin j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et j'avais qu'une envie, c'était de manger une pizza. Puisque ça faisait deux jours, je crois que j'avais juste mangé qu'un seul repas dans la journée. Donc j'avais envie de me nourrir. Hein. Et en fait, j'étais à Harajuku. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Tokyo, le Japon, tout ça. Harajuku, c'est un endroit où il y a beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants. Et non, et non, non, la galère de la Tata Pixie jusqu'au bout. J'ai fait, je crois, huit pizzerias. Et sur les huit, il n'y en a pas une seule qui a pu m'accueillir. Il y en a plusieurs qui étaient fermées. Il y en a eu une qui était réservée sur deux étages pour un mariage. Il y en a une, je suis rentrée dans le restaurant puisque vous avez à chaque fois que vous allez devant un restaurant... Euh, visuellement tous les plats qui sont affichés donc au moins pas de mauvaise surprise et j'ai vu des pâtes donc je me suis dit yalla <rire> je vais enfin pouvoir manger donc je vais je m'assois dans le restaurant j'ouvre la carte et en fait il se trouve que la carte c'était la carte du soir et que la carte du midi c'était des trucs japonais donc je suis ressorti les autres étaient fermés puisque c'était plus l'heure du service enfin bref un cauchemar fermeture exceptionnelle pour inventaire euh, des trucs euh, je me dis enfin franchement il n'y a qu'à moi que ça arrive et du coup <rire> j'ai fini par manger euh, deux hot dog voilà <rire> et une demi heure après je tombe sur sur le McDo que je cherchais et que je ne trouvais pas. Fin. Vive ma vie. Niveau restaurant, il n'y a pas beaucoup de conseils que je peux vous donner à part de bien repérer à l'avance des adresses où vous pourriez manger si vous êtes difficile comme moi. Sachant que à Tokyo Disneyland et à Tokyo disney j'ai rencontré les mêmes problèmes. À Tokyo Disneyland, j'avais trouvé un endroit où c'était des hot dogs, donc ça allait. À Tokyo disney j'ai rien mangé. <rire> j'ai rien mangé. Et le jour, euh, le vlog 2, du coup, que vous voyez sous la pluie, en fait, la seule chose que j'ai mangé de la journée, c'est des petits gâteaux salés que j'ai trouvé à 18h. Autant vous dire que le fait de beaucoup marcher, d'être très fatigué, et de pas manger en plus en plus de toutes les galères qui m'arrivaient ça m'a pas aidé à relativiser surtout le principal problème c'est que j'ai eu tellement d'anecdotes improbables qui me sont arrivées sur place vraiment des galères mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait du marabout ou du vaudou sur moi avant que je parte parce qu'il <rire> il m'arrivait de ces trucs la première chose qui m'est arrivée et ça m'est arrivé dès l'avion c'est mon téléphone en fait j'ai une coque de téléphone enfin j'avais une coque de téléphone avec des paillettes donc ça fait que vous la secouillez la secouillez bref il y avait des paillettes <rire> et il y avait de l'eau et en fait ce qui s'est passé c'est que dans l'avion ma coque a percé, le soir quand je fais mes stories à Shibuya je veux prendre des photos et je me rends compte qu'il y a un effet un peu, euh, un peu aquatique sur les photos genre euh, que c'est un peu flou et tout, je me dis bon il a un bug ça va aller, euh, tout va bien se passer et en fait non, ma coque de téléphone a percé que l'eau est rentrée non seulement dans l'optique mais également dans la batterie, mon téléphone a rendu l'âme mais complètement j'ai perdu surtout mon contact avec mes proches et plus de moyens de me déplacer donc je vous dis pas la panique à bord mais c'était le premier jour, le lendemain matin je chamboule tous mes plans pour me rendre à Akihabara. Sauf que, bah, j'avais pas prévu d'en avoir pour 350 euros pour un nouveau téléphone qui, en plus, est pour Ave. Akihabara, c'est le quartier technologique. Et moi, j'ai pris un Samsung, puisque je me suis dit que de toute façon, il y aurait forcément une équivalence avec la carte SIM française. Le truc, c'est que jusqu'au jour où je suis rentrée en France, j'ai pas réussi à la mettre correctement, en fait. Donc, j'étais en flip. Il a pas eu que le téléphone. Il y a aussi eu le coût de la valise. J'ai beaucoup dépensé sur place. Je pense que vous l'avez vu dans mon haul. Et si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ça, hein, parce que. Euh clairement j'ai craqué mon slip mais si j'avais su toutes les péripéties je pense que j'aurais moins acheté on va pas se mentir et donc en fait ma première valise s'est retrouvée pleine et c'est quelque chose qui m'arrive pour la première fois hein. j'ai un sac de voyage en plus que je mets dans la valise qui lui aussi était plein donc il a fallu que j'achète une deuxième valise ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai acheté ma valise à Don Quiroté mais je l'ai acheté à Ginza je sais pas comme en France c'est à dire qu'en France quand vous allez dans une enseigne si vous allez aux Zara qui soit aux champs Élysées ou qui soit au plus profond d'une campagne de la Creuse quoi qu'il arrive le tarif c'est le même et bah ben là bas ça ne marche pas du tout comme ça. Donc en fait, la que j'aurais pu payer 20 euros à Akihabara m'a coûté 80 euros à Ginza donc j'étais ravie Le summum de ce qui m'est arrivé, et si vous m'avez suivi sur Insta vous êtes au courant sinon vous ne le savez pas, c'est que j'ai eu un cafard dans ma valise, la nouvelle valise en plus J'étais dans un hôtel qui était pourtant bien coté qui s'appelle MyStays et qui est un très bon hôtel j'ai rien à dire, hein, je pense que c'est très commun là-bas et en fait j'ai un tic, c'est que je laisse mes valises au sol et je les laisse ouvertes et en fait tous les soirs quand je rentre et que je fais des nouveaux achats je les range dans ma valise et en fait ce jour-là, donc c'était un jour de pluie, j'étais Fatiguée, j'étais crevée, j'étais trempée jusqu'aux os. Tout avait été complètement annulé, mon programme. Enfin, vous avez vu ce vlog de toute façon, je pense. En rentrant, je me dis, ah oh bah tiens, je vais aller prendre une douche, me détendre et on va essayer de passer à autre chose. Puisque vraiment tous ces jours, j'essaie de relativiser. <rire> Grossière erreur. Je prends ma douche, j'enlève ma bague. Cette bague, j'y tenais énormément. C'est un bijou de famille qu'on avait en trois des exemplaires, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et moi. Mon arrière-grand-mère a été enterrée avec. Moi, celle que j'avais, je l'ai cassée quand j'étais adolescente. Et ma grand-mère m'a offert la sienne en septembre et du coup je la portais tous les jours le truc c'est qu'elle est un peu grande donc je l'enlève quand je vais à la douche et donc je sors de la douche et tout euh... enfin toute trempée puisque je m'étais lavé les cheveux et tout Fiche. Je vois une ombre dans la valise, il faut savoir que j'avais déjà vu une, ombre, une espèce d'ombre euh, en rentrant dans la valise mais je me suis dit que c'était la fatigue et mon imagination. Et donc là je soulève un vêtement qui était d'ailleurs un cosplay que j'avais ramené puisque je pensais qu'on pouvait se cosplayer sur le parc, c'est que pour Halloween du coup pour les adultes. Et donc là je vois une bête mais un, un cafard vraiment de cette taille vraiment de la taille de ma main, je vous jure la Pixie Army que je ne vous mens pas, que je n'exagère pas et qui se balade avec ses pattes et je savais pas que j'avais peur des cafards comme ça avant d'en voir un et là la réaction elle a juste été Incontrôlable, vraiment la peur, la peur qui te tenaille au ventre. Mon premier réflexe a été de courir et de sauter sur le lit. J'étais pieds nus, je sortais de la douche et je voulais absolument pas croiser cette bête qui marchait super vite. Et j'ai commencé à faire une crise de panique, mais une crise de panique incontrôlable. J'ai cru que j'allais mourir. Mon cœur qui battait la chamane, jurlais dans la pièce, je, je pleurais, je, je, je savais plus quoi faire. Je pense que c'était aussi l'accumulation de tout ce qui m'était arrivé depuis le début du séjour. Et j'ai pas encore fini de vous raconter, hein. <rire> si vous êtes encore là d'ailleurs, bravo. Hashtag CAFAR. j'essayais essayé d'appeler mes proches pour what, sur WhatsApp faut savoir que normalement le téléphone m'angoisse mais là j'avais besoin d'être rassurée par quelqu'un parce que vraiment c'était trop et en fait la seule personne qui, qui était présente à ce moment là qui a décroché qui m'a su me rassurer c'est Maureen que je remercie encore une fois il fallait du coup que j'ai le courage de redescendre du lit, de traverser la pièce puisque en fait la valise était entre le lit et la porte et de sortir pour prévenir le personnel de l'hôtel. Il m'a fallu je pense un bon quart d'heure pour me calmer parce que j'étais complètement hystérique et là je jette un drap sur la, sur la valise et je pars en courant, je descends et j'essaye de m'expliquer en anglais le problème, c'est que le personnel de mon hôtel ne parle pas anglais. L'anglais, vous pouvez le parler avec les Japonais qui travaillent dans des lieux touristiques qui sont dans des boutiques, un petit peu dans les restaurants. Par contre, genre si vous voulez demander votre route à un passant, soit vous avez de la chance, soit vous oubliez. Et là, le personnel de l'hôtel, c'était très très compliqué aussi, donc j'essaie de leur expliquer. Sauf qu'ils comprenaient pas. J'avais demandé à Betty qui finalement m'a répondu du coup de m'écrire la phrase en anglais parce que je savais pas dire cafard en anglais. Oui, ils me comprenaient pas. Du coup, j'étais en pleurs, j'arrivais pas à me calmer. Je disais, a big beast, a big beast in my room, please let me, I'm sorry. I'm so afraid. Donc au final ils ont fini par m'isoler dans une chambre trois fois plus grande que celle que, que j'avais mais bon euh, je m'en fiche d'avoir lits je suis toute seule de toute façon qui me laisse là toute seule dans ma chambre en me disant qu'ils vont s'occuper de l'animal. La personne n'était absolument pas inquiète hein, donc je pense que en fait elle a, elle a pas de problème à dealer avec les cafards. Hein. <rire> je sais pas si c'est leur quotidien, si c'est si c'est habituel. Je pense que l'animal est rentré avec le personnel de ménage. Je préfère me dire ça plutôt que de me dire que j'ai cohabité avec elle pendant 24 heures avant de la trouver. Voilà, donc ne débattons pas dans les commentaires. Elle arrive une première fois avec des sacs euh, de choses qui traînaient de part et d'autre euh, dans ma chambre Et elle me dit qu'elle trouve pas mon, le cafard et qu'elle va me ramener mes affaires que Je lui dis, dit euh, <rire> ça ne va pas le faire non maman euh, Vous allez vider ma valise, vous allez le tuer et vous allez me ramener ensuite la valise Et en fait du coup le, le dialogue était tellement difficile que quand elle m'a ramené ma valise elle m'a dit qu'elle l'avait tuée je lui ai demandé de vider toutes mes affaires une par une devant moi pendant que j'étais debout sur une chaise en train d'inspecter. Donc heureusement, il n'y avait rien. Et en fait, le cafard se promenait dans les affaires propres qui me restaient. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Hein. Du coup, j'ai essayé de négocier avec le personnel de ménage pour qu'il nettoie mes vêtements parce que je me voyais pas reporter les, enfin, les vêtements du cafard, quoi. Enfin, non Et Cette fois-ci, c'est Nini qui a repris le relais par téléphone en parlant avec la dame pour essayer de trouver une solution. Et en fait, il se trouve qu'ils ont finalement pris mon linge, mais qu'ils l'ont lavé dans les machines à laver industrielles qui leur permettent de laver le linge puisqu'ils n'avaient pas de service de buanderie, tout mon linge s'est retrouvé rose puisqu'ils ne m'ont pas trié voilà donc c'était la superbe morale de cette histoire mais ce n'est pas tout, donc il y a eu le bijou de famille et ça par contre ça m'a mis un, un sacré coup au moral, c'est qu'en fait ils ne l'ont jamais retrouvé donc je sais où elle était placée, je pense que c'est un problème de, de dialogue parce qu'au Japon c'est pas coutumier de voler enfin genre ils laissent leurs iPhones sur les tables au Magdo et tout, enfin franchement il euh, n'y a pas de vol au Japon vraiment mais ils n'ont jamais réussi à retrouver ma bague ça m'a miné le moral, c'était à peu près 3 jours avant de rentrer en France et là, je vous avoue que déjà à ce moment-là, je commençais à avoir sérieusement envie de rentrer et que tout s'arrête. Mon avant-dernier jour à Disney... En fait, j'ai perdu ma paire de lunettes. Le matin, je me suis rendu compte qu'elle était plus à mon doigt depuis deux jours. Et le soir, j'ai perdu ma paire de lunettes. Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec, puisque j'aime pas j'aime me montrer avec. Mais en fait, j'en ai besoin 24 h sur 24. Et en fait, je les ai perdues à Disneyland. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont été retrouvées le dernier jour. Mais je m'en suis aperçu jeudi soir. C'était la goutte de trop pour moi. Et du coup, j'ai dit que j'arrêtais de filmer. Enfin, j'en pouvais plus. J'étais au bord des larmes de tout le temps. Je profitais plus du tout. Donc, j'ai arrêté de vloguer. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vlog le dernier jour. Pour vous donner des nouvelles, des lunettes. Elles ont été retrouvées le lendemain matin. Donc, j'ai été directement aux objets trouvés, donc c'est le City Hall de Tokyo Disney. -Sea. il faut savoir que vous pouvez faire des requêtes pour les deux parcs il faut que vous précisiez un maximum tous les détails de l'objet que vous avez perdu et si vous l'avez perdu et que vous avez quitté le Japon, s'il le retrouve, il vous appelle et il vous l'envoie gratuitement donc c'est bon à savoir, je voulais partager ce petit tips avec vous La dernière chose qui m'est arrivée, et j'en ai pas parlé sur Instagram, donc c'est un petit peu de l'inédit et ça a été bien bien relou aussi, c'est qu'en fait euh, j'ai eu mes règles au Japon alors que jusque là vous vous dites, bon rien de fifou, sauf que si <rire> J'ai des problèmes de migraine assez intenses et du coup je prends une pilule en continu depuis le mois de euh, février donc ça faisait quand même 9-10 mois et en fait sur ces 9-10 mois j'ai jamais eu de règles il n'y a pas eu une seule fois un problème et en fait elles sont arrivées là-bas, sauf que ça ne m'est jamais arrivé, je n'étais pas du tout préparée, donc je n'avais rien sur moi par rapport à cette situation, c'est que là encore j'ai eu de la chance le jour où ça m'est arrivé, Nini était là, donc elle m'a dépannée, sachez que vous avez des, des supermarchés vraiment partout, partout, partout, partout, partout à Tokyo, et notamment à la gare de Disneyland, donc si vous avez besoin, vous avez juste à aller là, et vous en trouverez assez facilement, et enfin on va terminer euh, par la poisse pure, hein. euh, quelques petites anecdotes comme ça, euh, qui ont fait que ce séjour a véritablement été un cauchemar, et que j'en garde pas du tout, un bon souvenir, le premier ça a été la loterie puisque vous l'avez sûrement vu sur mes vlogs tous les jours j'ai tenté la loterie, tous les jours j'ai perdu <rire> donc euh, voilà il y a également eu mes trois batteries qui ont lâché le premier jour à Tokyo Disneyland comme vous avez pu le voir j'ai fait pas mal de vidéos annexes en plus de mes vlogs pourtant j'ai trois batteries, elles étaient toutes déchargées donc poisse ultime hein, euh, c'est la faute à pas de chance j'ai eu de la chance encore une fois que Nini avait son appareil et qu'elle m'a dépanné, ce qui fait que vous avez eu des rushs de, de la fin de journée mais sinon vous n'aviez rien du tout ensuite il y a eu la pluie à Disney et ça euh, autant à Disneyland Paris on gère très bien la pluie autant à Tokyo Disneyland oubliez <rire> une fois qu'il y a de la pluie il n'y a plus rien. Les personnages ne sortent plus. Les spectacles, genre euh, en scène extérieure, même s'ils sont à semi-couvert, ils veulent pas prendre le risque que les personnages se blessent. Donc, euh, totalement annulé. Même une petite brune. Hein. Et pour les parades, du coup, elles défilent quand même. Mais euh, tous les personnages ont des imperméables. Ils sont plus au sol, ils sont juste sur les chars. Donc, euh, voilà. Comme ça vous le savez, euh, ça gâche une grosse partie de l'expérience je me dis. Et enfin la dernière petite chose que j'ignorais euh, et que je vous conseille du coup de bien prévoir dans votre euh, dans votre timing si vous décidez de partir à Tokyo Disneyland c'est que les japonais sont très très patients et qu'ils n'ont aucun problème à faire la queue. Moi je souhaitais faire une photo avec Shelly Mae, c'est pas un personnage incroyable mais bon j'avais quand même envie de le faire, elle était là spécialement pour Noël. Je suis arrivée à 8h15, le parc ouvrait ses portes à 8h et il euh, y avait 3 heures de queue, soit en fait tous les créneaux de toute la journée. Ça a été pareil pour pour le popcorn bucket de Stembo Twilly donc moi je ne l'ai pas croisé <rire> il était déjà en rupture mais à chaque fois qu'il a été présent les gens faisaient en moyenne entre 7 et 11 heures de queue pour l'avoir donc sachez-le, préparez-vous s'il y a des choses que vous voulez faire en particulier qui sont très très populaires soit vous attendez soit vous oubliez enfin voilà euh, du coup pour toutes mes galères au Japon, sachez qu'il va y avoir donc du coup une seconde partie où je vais vous parler d'organisation au Japon, tous mes conseils euh, par rapport à Tokyo et Tokyo Disneyland principalement dernière chose que je dois vous dire c'est quand même que ce pays est incroyable, je pense pas que j'y repartirai toute seule à l'heure actuelle, je vais être très franche, je suis complètement traumatisée par séjour ça m'a achevé. D'ailleurs là je ressors d'une semaine d'intoxication alimentaire après une vidéo dégustation euh, japonaise que vous découvrirez bientôt sur la chaîne. Petite teasing comme ça au passage. Ce que je veux vous dire c'est que si un jour j'ai l'occasion de retourner au japon mais accompagné cette fois-ci je le ferai. Voilà ma pixie army pour cette vidéo des galères de la tata pixie. Euh, si vous êtes resté jusqu'ici merci vous êtes des vrais. <rire> N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez suivi mes aventures sur insta ça m'intéresse de le savoir. N'hésitez pas également à euh... Bah, à réagir à ces aventures, à s'il y a des anecdotes qui vous parlent, qui vous rappellent des choses que vous avez pu vivre. Et si vous avez, vous aussi, des anecdotes de voyage un peu pas ouf à me raconter, n'hésitez pas. Je trouve ça cool à partager ensemble. En attendant, la prochaine vidéo, ma pixie army, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Bisous, bisous, bisous <musique>